Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler argent. Euh, je vais vous parler du budget communication, du plan média pour cette année qui, euh, 2020 qui arrive. Euh, parce que, en fait, en ce moment, je fais beaucoup de, de, de conférences, beaucoup de, de, de formations. Et je discute avec pas mal, des dizaines et des dizaines et des dizaines de chefs d'entreprise de plus, plusieurs semaines, même peut-être des centaines. Euh, et en fait, on me remonte une information qui est, qui est vraiment importante concernant le plan média. En fait, euh, a priori, euh, avec les nouvelles technologies des, des réseaux sociaux, euh, c'est plus compliqué de faire un plan média et de, de savoir quel budget euh, on va mettre pour sa communication. En fait, euh, en, en règle générale, on a toujours, euh, il se dit en fait que euh, le budget qu'on met pour la pub, c'est un budget qui est proportionnel au chiffre d'affaires prévisionnel. Euh, c'est un certain pourcentage entre 4 et 7, ça dépend euh, du, du type d'entreprise et du, du cycle de vie de votre entreprise, mais toujours est-il que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires prévisionnel. Si vous voulez faire 100 000, il faut mettre entre 4 et 7 000 euros de, euh, de budget pour euh, la publicité. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça euh, à mettre en place. Pourquoi Parce qu'en en fait... C'est ce qu'on m'a remonté, c'est que ce n'est pas une volonté de mettre moins, mais c'est euh, surtout qu'on ne voit pas euh, où va l'argent. En fait, quand vous faisiez des encarts publicitaires dans des magazines ou quand vous faisiez des 4 par 3 dans les rues, en fait, on voyait où va l'argent. Et en fait, on me dit, mais moi, sur Facebook, je ne sais pas où va l'argent. En fait, je mets de l'argent, 200, 300, 500 euros. Et puis, voilà, il est dépensé, mais je ne sais pas euh, ce qui se passe. Il se passe qu'on euh, bah, n'a pas de prospect, on a, on a un ou deux contacts euh, qui est généré par la, la campagne, puis, mais on ne sait pas, euh, en fait, où est passé l'argent. Et le problème qui, qui, qui vraiment se pose la question qu'il y a derrière ça, c'est pas la volonté de ne pas mettre de l'argent dans un plan média, parce qu'il euh, y a cette volonté, parce que euh tous les chefs d'entreprise savent qu'il faut être visible, et pour être visible, la publicité est un des éléments phares de cette visibilité. Mais c'est qu'on euh, ne sait pas comment le mettre, parce qu'on ne sait pas si cet argent-là, il va être utile ou pas, et où il va en gros, où va l'argent de Facebook. Et en fait, pour moi, ça, ça se traduit plus par une question de, euh, de méconnaissance de, euh, de, de, de, de la régie publicitaire Facebook, Instagram... Messenger, etc., du groupe Facebook, en fait. Euh, et en fait, c'est un, un, un manque de connaissance des chiffres, euh, de la lecture des chiffres. Il y a énormément de données hein, sur, ces, sur ces plateformes, de, de réseaux sociaux, vous vous t en doutez, hein, c'est ce qu'on appelle le big data, il y a énormément de données qui remontent. Le problème, c'est qu'il faut savoir les lire pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans une campagne de publicité. Euh, comment, euh, qui, euh, là où ça pêche, là où il y a des failles, là où il faut euh, recibler euh, so soit vraiment le message, soit il faut changer euh, les audiences, euh, montrer la pub à d'autres personnes, soit effectivement ça vient de la page du site internet qui n'est pas intéressante, pas, qui ne convertit pas bien, enfin bref en fonction des chiffres, on arrive à savoir euh, où ça marche, où ça ne marche pas. Mais euh, le fait que quand on ne sait pas lire ces chiffres, parce qu'ils sont vraiment très nombreux et qu'ils sont vraiment, on peut dire, ne sont pas vraiment faciles à trouver non plus sur Facebook, euh, bah, ce n'est pas facile à savoir. Donc, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est d'apprendre à utiliser ces chiffres, à apprendre à lire ces statistiques pour pouvoir savoir où va votre argent. Parce qu'il est indéniable que les réseaux sociaux sont, une source de visibilité qui est énormissime et que si vous voulez euh, être vu sur internet, qui est la première étape, hein, je le répète, hein, c'est la première étape, on le sait maintenant statistiquement selon des études, c'est la première étape dans le process, processus de prospection. C'est-à-dire que euh, les gens avant venaient dans votre entreprise regarder, euh, votre, euh, votre euh, vos flyers, regardez 4x3, regarder, euh, appeler ou, ou ou quoi que ce soit d'autre, maintenant, ils vont sur Internet, ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur votre site Internet. C'est la première étape. Donc, vous devez être pertinent là-dessus. Et les réseaux sociaux sont une énorme source d'acquisition de trafic, d'acquisition de prospects de visibilité et euh, il faut savoir les lire en fait. Euh, beaucoup beaucoup de personnes utilisent Facebook parce que, euh, pour leur entreprise sans savoir comment ça marche parce que c'est tellement simple de l'utiliser à titre personnel. On sait mettre une photo, on sait mettre un texte, on sait mettre une vidéo sur Facebook mais c'est une autre paire de manches quand il faut l'utiliser à des fins professionnelles, c'est-à-dire rentabiliser l'histoire. Euh, rentabiliser l'histoire, c'est-à-dire qu'on va y passer du temps à faire cette vidéo, à mettre ce, ce visuel. Euh, pourquoi est-ce que... Euh, comment faire pour que ce soit visible Et ça, c'est vraiment ultra important. Et c'est encore la même problématique, c'est ne pas ut utiliser cet outil, c'est important. Euh, utiliser les réseaux sociaux, c'est important, mais euh, ne pas les utiliser comme vous le faites à titre personnel, mais apprenez à les utiliser, parce que si vous ne savez pas lire les chiffres, vous ne savez pas comment fonctionne le cœur de ces réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'algorithme, vous allez euh, partir à contre-courant et effectivement, là, pour le coup, l'argent, vous ne saurez pas où il va. Donc, mon conseil, c'est pour 2020, faites un plan média, c'est ultra important. Ne le faites pas sur toute l'année. Moi, je ne conseille pas de faire un plan sur 12 mois, mais de faire un mois un plan sur 3 à 6 mois, c'est vraiment euh, inévitable. C'est important de savoir ce qu'on va faire en termes de euh, publicité dans les 3 à 6 mois. Euh, Faites-le, mais pour cela, vous devez connaître euh, bah, comment fonctionnent ces plateformes pour pouvoir savoir où va votre argent et comment il a été dépensé là où, où vous devez faire des efforts, là où vous devez améliorer votre message ou euh, votre site Internet. Voilà, c'était la, la, la, la question du jour. Euh, N'hésitez pas à me poser des commentaires en dessous si vous en avez, euh, bien sûr. A très bientôt, ciao